Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. Au début, on pouvait dire, oui, mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé, c'est pas nous, on porte pas ça. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations. La mobilisation continue de fléchir. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 51 000 dans la rue samedi dernier contre 41 000. Aujourd'hui, 10 000 de moins. On a un petit doute sur les chiffres du ministère de l'Intérieur quand même. On a toujours eu des doutes. On s'est toujours posé des questions parce qu'effectivement, même quand on commentait ici des samedis tous les samedis précédents et qu'on donnait des chiffres, qu'on relayait les chiffres qui nous étaient donnés par le ministère de l'Intérieur... On a toujours eu, on a toujours bien compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que cela. Je ne suis pas sûr que minimiser le nombre de manifestants, ce soit une bonne chose. Et je suis pas sûr que donner des chiffres, alors là à ce compte-là, il vaudrait mieux que le ministère de l'Intérieur ne donne aucun chiffre, ce serait ce serait beaucoup mieux. que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de vin. Pour comprendre que ça va péter, il a pas besoin d'être de vin. On voit qu'il y a 90% des Français qui, qui soutiennent les Gilets jaunes. Et puis euh, deux semaines après, il n'y en a plus 80, puis 70%. Moi depuis le début, ils me font chier les Gilets jaunes. Ça fait beaucoup de bruit. Mmh. Euh, il a dit, euh, il commence à me faire, euh, pardon pour le mot, mais à me faire chier. Les régies des oui. jaunes. immédiatement vous craignez On pas en... les conséquences oui. de ça J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à faire Après, ah il bon, y a des gens qui pensent comme moi aussi. Il y en a mais plein peu qui peu le comme disent. Moi. Et particulièrement, bah, c'est bah bien dommage que personne ne le dise, parce que je, je pense que c'est une grande majorité de gens qui, qui, qui, qui, qui n'ont peut-être pas la parole non plus pour dire stop aux gilets jaunes, quoi. La bourgeoisie représente une minorité ah ben, dans la société. Oh une oui. minorité audible. C'est bien ça, la grande farce, c'est qu'une minorité très audible, qui occupe beaucoup, beaucoup de lieux, de, disons, d'expression, euh, occupe le pouvoir depuis 200 ans, alors qu'effectivement, la bourgeoisie, je dirais, au sens le plus large, bah, ça serait bah, le vote Macron, c'est-à-dire en gros 10-15% de la population. Et puis il fallait un contre-pouvoir au voilà, AC Gilets jaunes. Il faut montrer qu'on est là aussi, que ce ne sont qu'une petite partie du peuple, des factieux, des séditieux, des colons réfractaires comme on les a appelés. Et ils ne sont pas à la volonté du peuple, ils ne sont pas le peuple. Qui retourne travailler s'ils en ont du travail. Et puis voilà, là, le, le, on va dire, le peuple c'est nous. Nous aussi, on est le peuple Nous aussi, on est le peuple Nous aussi, on est le peuple On pourrait faire un vote sans itère à l'envers. – C'est-à-dire exclure la bourgeoisie d'un mécanisme de vote, c'est ça que vous suggérez au fond bah, ?– De facto, si le peuple avait le pouvoir, enfin, en tout cas si vraiment tous les citoyens pouvaient se faire entendre et avoir un pouvoir de décision, de facto, ça marginaliserait la bourgeoisie. Mais moi, je, je, je n'ai que empathie et amour pour les bourgeois, je ne veux pas les exclure du jeu, qu'ils viennent bah, discuter avec tout le monde, simplement qu'ils arrêtent simplement d'être à ce point-là centrés sur la défense de leurs intérêts. – C'est notre volonté au final qui sera respectée, leur volonté sera contrainte par la force s'il le faut et de toute façon, à la fin, c'est l'État qui gagnera, c'est Macron qui gagnera et c'est l'Union Européenne qui gagnera. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes présent aujourd'hui Moi, c'est pour soutenir la police, soutenir la police nationale. C'est pour soutenir la police <rire> Nationale. Nationale, ok. Et défendre les institutions. D'accord. notre cadre de vie et notre démocratie. Oui, là, c'est vrai qu'on retrouve des réflexes, c'est assez savoureux, d'ailleurs, moi j'adore regarder ces images-là, parce que là, des, pour des gens qui douteraient de ce que j'essaie d'avancer dans mon livre, à bah, savoir qu'il y a des réflexes de protection et des réflexes bourgeois, bah, là, on en a la visibilité. Merci, la police, merci, la police, merci, la police, merci, la police. Merci, la police. Ils essayent d'avoir des martyrs, à mon avis. Ah, vous pensez qu'ils font exprès, de se mettre... Mais bien sûr, ils se mettent aux avant. Ils envoient même des vieilles femmes exprès. Je n'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici avec vous Je n'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici Une trache à la gueule de Macron et de sa Brigitte qui s'effrite Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Vous aviez enfin d'autres qui, avec des engins chantiers, bousillaient cette maison du peuple et de la République qui est un ministère. Si, ça fait partie de la conflictualité sociale et politique. Il y a énormément de choses, il y a énormément de progrès dont vous profitez maintenant et que vous trouveriez absolument légitimes et justes qui se sont arrachés par la violence, en tout cas par le désordre. Mais quand on est assis sur une vous situation, on n'a pas intérêt au désordre. À l'origine de, de tous les mouvements les plus, les plus horribles du XXe siècle, il y avait aussi de la misère sociale. Il y a une invariance dans la bourgeoisie. Et l'invariance de la bourgeoisie, c'est je possède, donc je veux conserver. Et puisque je veux conserver, j'ai tout à fait peur de la masse qui menace éventuellement mes avoirs. Et la masse, bah, c'est les classes populaires. J'ai entendu bégodo disant « si Hitler est venu oui. au pouvoir, c'est parce que la grande bourgeoisie l'a décidé. Bon, » Mais enfin, quel nigo Youpi Un méchant pour jouer Oui Un vrai méchant si Hitler est venu au pouvoir, c'est parce que le peuple allemand, avec sa misère, avec ses, ses, ses bas salaires horribles, avec ses brouettes d'assignats qui ne valaient plus rien, l'a décidé et a voté pour une majorité qui a porté Hindenburg au pouvoir, lequel a nommé Hitler. C'est des fables tout ça. Les médecins, justement, qui étaient de garde ce jour-là, euh, n'étaient pas en mesure d'opérer cette blessure parce qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Ils ont même qualifié ça de blessure de guerre. J'ai été coupé, sectionné à, à peu près à la, au niveau du poignet. Moi, je suis allé aux urgences d'un hôpital samedi dernier. Euh, J'ai vu des gilets jaunes euh, qui, euh, qui avaient été tabassés. Euh, C'était des types, évidemment, du, du Rassemblement National. Évidemment que c'est des élégions d'extrême droite. Qu'est-ce que vous fait dire ça Parce que je les écoute, monsieur. Parce que comme je suis justement initié à la politique, je connais les méthodes de ta sédition. C'est vraiment un, un, une ambiance de, de dictature et de terrorisme. Ah bah, à ce point-là Bah, écoutez, je crois que les terroristes, ils font un peu ça, hein. ils, ils barrent les routes avec des rondins. Ils sont pas agréables. Ils sont pas aimables. Il s'est pris ah, une, une balle caoutchouc dans l'œil. Le soir même, qu'est-ce qu'il a fait lieu de rester chez lui Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est pris en photo comme un trophée Non, mais il était à l'hôpital Comme un trophée Il était à l'hôpital Comme un trophée, fait, comme un trophée. Comme un trophée. Ah Si, je il est le dis qui... il, a mis, il a mis son œil comme un trophée C'est pas responsable C'est exactement ce qu'ils veulent Ils veulent discréditer la police Ils veulent salir la force de l'ordre Ils veulent s'en prendre C'est ma parole C'est ma voix c'est moi, c'est ma voix. Ah ouais. Moi, je vous dis que tout ça, c'est des méthodes. C'est des méthodes méthode. subversives. Si on ne veut pas laisser la République aux salopards, c'est-à-dire aux, aux islamistes dont on parlait tout à l'heure, ou aux populistes de droite ou aux populistes de gauche. c'est pas pour rien que l'insulte suprême pour la bourgeoisie contienne peuple dedans, est un mot construit sur peuple. Euh... Bon, ben je pense que là, il y a une vieille, une vieille détestation du populaire qui s'exprime tout simplement à travers le la haine du populisme ou le refus du populisme. Si on veut pas la laisser à ceux qui sont en train de faire alliance, y compris en France, Mélenchon et Le Pen, en gros, ou François Ruffin, si on ne veut pas laisser la République à ces gens-là, la seule sortie, elle est par le haut et elle ressemble en effet à un, un pas en avant dans le sens de cette grande et belle idée européenne. Et cette euh, idée euh, européenne, selon vous, est mise en danger par ce mouvement des Gilets jaunes Oui, mais pas que le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, des nationalistes, on a partout silicieux des factions dans, dans tous les pays d'Europe. Mais l'Europe doit passer au-dessus de ça l'Europe doit imposer sa, sa volonté euh, aux États et au peuple des États en question. Où est la démocratie dans cette construction Il n'y en a pas assez. Il n'y en, en, en a pas du tout. Mais il n'y en a pas et du faut tout. Il n'y en, aller... en a pas plus qu'en URSS. Il n'y en a pas plus qu'en URSS. Il faut donc aller vers plus de démocratie et vers Mais plus oui. d'Europe. Parce que je pense que l'Europe justement a un pouvoir de, on va dire un petit peu de contraindre les nations à faire des choses que les nations elles-mêmes ne seraient pas prêtes à faire, que les États des nations ne seraient pas prêts à faire, par peur du peuple, tout simplement. La question climatique la question des réfugiés, la question du terrorisme, la question de l'argent fou, non mais les grandes questions, les la grandes question de questions. la résistance à l'impérialisme commercial chinois. Aucune nation européenne n'est capable, avec ses petites mains et ses petits bras, de, ré... de traiter ces questions-là. Je suis désolé, mais Bernard-Henri Lévy est, un, est un, un... Je ne sais pas comment le qualifier. On dit que c'est un philosophe. Je pense qu'il n'est il est pas plus philosophe que je ne suis moine tibétain. La seule, le seul bon espace, la seule bonne agora pour délibérer et décider là-dessus que vous vouliez ou non, c'est cet espace continental que l'on appelle l'Europe. Seule l'Europe, seulement l'Europe pourra encore être rempart à ces extrémistes. Et si on fait comme Monsieur Pourquoi Salvini ou comme Madame Le Pen, si on décide de revenir à la petite agora démocratique, là je peux vous dire, alors vive les Chinois, vive Poutine, vive Erdogan et en avant pour l'islamisme radical. Salut Vlad, c'est quoi cette machine Ça Donald, c'est ma nouvelle machine à fabriquer les populistes. Vas-y, essaye. Il y a deux modèles. Les la lapins vont adorer. Non aux extrémistes. Non aux extrémistes. Le 26 mai 2019 auront lieu les élections européennes. L'abstention fera le jeu des loups. Prenez le destin de l'Europe en main et allez voter.